Salut Il y a quelques semaines, j'ai eu un super coup de cœur sur Netflix. Il s'agit du jeu de la dame ou The Queen's Gambit in English. C'est la fameuse série avec Anya Tyler-Joy et Thomas Brody-Sangster hein, qui est donc en cet épisode et qui nous raconte le destin d'une orpheline qui arrive bah, dans un orphelinat d'établissement dans lequel on va s'occuper d'elle très très jeune. Et en fait, les jours passants, elle va finir par se lier d'amitié avec le concierge de l'orphelinat et tous les deux, ils vont jouer secrètement aux échecs dans les sous sols de l'établissement. Et à partir de là, on va suivre le destin de cette héroïne qui va vite devenir absolument prodigieuse à ce jeu d'échecs. Et on va suivre bah, tout son destin. Et franchement, c'était ultra passionnant. On est beaucoup à avoir adoré de ce que j'ai vu. Et franchement, mais ça m'a tellement épaté comme série. Réalisation parfaite. C'est ni trop court, ni trop long. Jeu d'acteur impeccable. Personnage marquant. Et surtout, je pense que ça a été le cas pour moi, mais aussi pour plein d'autres personnes. On a tous été, mais genre... Passionné par ces tournois de jeux d'échecs alors que <rire> pour la plupart on n'y connaît rien aux échecs, on connaît pas les règles mais juste c'était tellement bien fait, la série était tellement prenante qu'on était passionné autant qu'elle était le personnage de Bess on était à fond avec elle et tout ça et moi même j'ai été dans ce cas là et du coup ça m'a donné envie de vous faire cette vidéo pour vous expliquer tout simplement les règles du jeu d'échecs ces règles je les connais puisque j'ai appris à, jou à jouer aux échecs pardon quand j'étais en primaire, on avait eu une intervention d'un mec qui venait plusieurs fois par semaine. Je sais pas trop c'était quoi, un animateur ou je sais pas trop. Mais voilà, du coup on avait une sorte de mini club d'échecs à l'école primaire pendant quelques semaines. Et du coup on avait appris à jouer à ce moment là. Et moi j'avais trouvé ça... Enfin j'ai jamais oublié les règles du jeu d'échecs. En fait j'avais trouvé ça super chouette. On va pas se mentir, faut pas non plus exagérer. Il y a une vraie différence entre connaître les règles du jeu d'échecs et savoir y jouer. Les échecs, c'est d'abord un jeu d'affrontement, mais surtout un jeu de stratégie, de réflexion et de logique. Et pour être bon aux échecs, il faut vraiment être bon sur les trois derniers points. Alors évidemment, avec l'entraînement, ça peut s'apprendre. Hein. Moi, mon cerveau n'arrive pas du tout à fonctionner de cette manière-là, du moins euh, pour le jeu d'échecs. Il y a trop de paramètres à prendre en compte, il y a, il y a trop de trucs en fait. Je ne peux pas réfléchir à trop de choses en même temps, moi, j'y arrive pas. Mais c'est comme tout, avec de l'entraînement, on finit par adopter la gymnastique et moi je suis persuadée qu'il y a une vraie gymnastique des échecs et que c'est pour ça en partie que notre héroïne eh ben, elle est devenue aussi douée puisqu'elle elle jouait au jeu dans sa tête tous les soirs quand elle regarde au plafond et qu'elle déplace les pions dans sa tête, hein. c'est juste ultra impressionnant mais voilà, ça a été une manière pour elle de s'entraîner. Évidemment, je pense que comme pour tout, on peut être plus ou moins prédisposé euh, à apprendre facilement certaines choses et peut-être qu'elle, elle était aussi vachement disposée à apprendre les échecs mais voilà, bref, tout s'apprend et je tergiverse un petit peu, excusez-moi. Vraiment, je vais juste vous expliquer les bases, le but et les règles. On ne va pas partir dans les coups spéciaux, les machins, les bidules, hein, déjà parce que je m'y connais pas et puis on va vraiment rester sur la simplicité. Juste pour que vous compreniez comment fonctionne le jeu et qu'est-ce qu'il faut faire en fait. La série est passionnante sur les échecs, c'est vrai que par contre elle n'est pas du tout là dans l'optique d'apprendre aux téléspectateurs d'apprendre à jouer aux échecs. Pour moi c'est une série qui repose d'abord sur le mécanisme de l'ambiance et de l'émotion. Pour moi c'est vraiment les deux points qui font que cette série est géniale et marquante en soi. Cette vidéo ne commence pas bien puisque je me suis rendu compte chez moi que j'avais pas de jeu d'échecs, pourtant j'étais persuadée d'en avoir un. Hein. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre un jeu de dame, tout simplement, et sur la vidéo bah, je mettrai des PNG, des pions d'échecs, comme ça vous serez pas perdus. Pour vous résumer hyper facilement, c'est deux royaumes qui s'affrontent. Ils sont en guerre l'un contre l'autre et le but du jeu d'échecs, eh c'est de renverser le pouvoir et donc le roi. Donc oui, on peut clairement dire que le jeu d'échecs, bah en fait c'est Game of Thrones, c'est euh, Death Note, c'est euh, Promise Neverland, c'est toutes ces séries de fiction qui ont un mécanisme comme ça, où il y a deux euh, forces qui s'opposent, dont l'une a pour but de renverser l'autre, mais tout doit se faire dans la subtilité, dans la stratégie. Les échecs, c'est un jeu de politique, c'est tout. <rire> Vous avez donc les pions blancs qui affrontent les pions noirs. Au niveau de la disposition, c'est donc sur deux rangées, ça je pense que tout le monde le sait au minimum. Vous avez d'abord les huit pions qui sont disposés les uns à côté des autres. Donc ce qu'on appelle le pion, c'est la pièce d'échec que je vous mettrai en image sur la vidéo. Et c'est là que je me suis rendu compte que sur un plateau de jeu de dames, c'était des lignes de 10 cases au lieu de 8. <rire> du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire semblant que les deux colonnes du plateau de mon jeu... Euh, n'existent pas, celles qui sont à droite, et on va dire que le plateau du jeu s'arrête à la limite où les pions sont disposés. Les huit pions sont donc alignés tous ensemble là, et ils protègent les autres pions, qui sont les pions qui ont le plus de possibilités de mouvement. Tout d'abord, vous avez aux deux extrémités les deux tours. à côté de chacune des tours, vous avez les cavaliers. Ensuite, vous avez les deux fous. Et pour les deux cases restantes, vous mettez votre reine sur la gauche et le roi sur la droite. Du coup, les pions noirs se placent évidemment de la même manière en mode miroir. Vous imaginez donc que vos pions d'échec représentent une armée. Les pions de l'autre joueur, c'est votre armée euh, opposée, c'est les ennemis. Et votre but, c'est de protéger le pouvoir et donc votre roi. Tout en mettant en échec le roi de l'équipe adverse. Et pour ce faire, eh bien, vous allez avoir besoin, justement, de votre intelligence, de votre logique et de votre stratégie, car tout se fait dans le déplacement des pions. Pour commencer, sachez que dans une partie d'échecs, c'est toujours les blancs qui commencent. Ne demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Et à savoir que bon, dans une partie entre amis, j'imagine que vous faites comme vous voulez, mais normalement, dans une vraie partie d'échecs, à partir du moment où vous saisissez un pion, vous êtes obligé de le déplacer. Vous pouvez le changer de place à partir du moment où vous n'avez pas lâché la pièce si jamais vous préférez euh, lui faire faire un autre mouvement. Mais à partir du moment où vous l'avez lâché, c'est bon, l'emplacement est validé et c'est trop tard, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc réfléchissez bien à vos déplacements et faites attention. Parlons de déplacement parce que bon là vous savez toujours pas comment on déplace les pions du jeu d'échecs. Votre ligne de front c'est donc vos pions, eux ne peuvent se déplacer que d'une seule case, sauf à votre tout premier coup, c'est-à-dire bah, là. Par exemple, si je veux déplacer le pion tout à gauche, je peux le déplacer de deux cases. ces autres déplacements, je serai obligé de le déplacer seulement d'une case. Vous ne pouvez pas sauter par-dessus vos pions. Par exemple, ma tour qui est à gauche, je ne peux pas aller la mettre au-dessus de mon pion. Je suis obligé de la mettre euh, dans une des cases qu'il y a là. Je ne peux pas sauter par-dessus un des pions qui m'appartient. Par contre, vous pouvez prendre les pions de l'équipe adverse, mais bon, on va y revenir juste après, on finit les déplacements. On va passer à la deuxième ligne. Là, c'est vraiment vos pions qui peuvent faire les plus gros déplacements. On commence donc avec les tours. Vos tours peuvent se déplacer de n'importe quel nombre de cases à la verticale ou à l'horizontale. Donc, comme ceci ou comme cela. Voilà. voilà, à partir du point de départ, évidemment. Les cavaliers ont la possibilité de se déplacer seulement en forme de L, c'est-à-dire soit deux fois à la verticale et une fois à l'horizontale à gauche ou à droite, ou alors à l'horizontale, à gauche, ou à droite. En résumé, votre cavalier a donc 8 points de déplacement qui lui sont possibles s'il y a de la place aux alentours. Le fou, c'est la pièce qui ne peut se déplacer qu'en diagonale, mais d'un nombre de cases illimitées. Donc diagonale, hein, vous avez compris, soit là, ou comme ça, ou en bas, ou voilà. On passe à la dame, qui est le pion le plus puissant du jeu, puisqu'elle, elle peut se déplacer absolument comme elle veut, et d'un nombre de cases qui lui chante. Donc avec la dame, je peux aller là, je peux aller là, je peux aller là, là, là, là, là, voilà, je peux aller partout. Et enfin, le roi, le pion que vous devez à tout prix protéger, il peut se déplacer comme la dame de tous les sens qu'il veut, mais seulement d'une seule case par tour. Donc là, le roi, soit là, là, là, là, ou là, voilà. A noter que vous êtes obligé de déplacer un pion quand vous jouez, vous ne pouvez pas passer votre tour. Maintenant, comment on capture les pions de l'adversaire Eh bien, c'est facile, c'est par rapport au déplacement de vos pions. Alors, évidemment, quand je dis pion, là, ça désigne l'ensemble des pièces du jeu. C'est vrai que du coup, c'est un... Des fois, je me mélange un petit peu dans les termes, mais bon, en général, avec le contexte, vous comprenez quand je parle des pions, la pièce du pion ou pion dans le sens toutes les pièces du jeu Là, c'était le cas, toutes les pièces. Par exemple, si je suis un fou et qu'il y a un pion adverse qui est placé dans une case qui situe dans ma diagonale, comme je suis le fou, eh bien, je peux choisir de manger ce pion puisqu'il y a la place. Hop Et donc, Vous vous mettez sur la case du pion et vous le récupérez pour le mettre de côté. Vous n'avez pas le droit d'aller, par exemple, à la case d'au-dessus et de sauter le pion pour le manger. Vous êtes obligé d'aller sur la case où le pion était pour le capturer. Et enfin, vous n'êtes pas obligé de capturer un pion, si vous voulez faire un autre déplacement, par exemple, si je veux aller par là, j'ai le droit, je ne suis pas obligé d'aller dégommer le pion. La seule exception étant évidemment si votre roi est en danger, mais ça j'en reparlerai juste après. Il n'y a que vos pions qui ont une manière particulière de manger les pions adverses, si je puis dire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vos pions ne peuvent se déplacer que de l'avant et d'une seule case, à part sur le premier coup. Mais pour manger un pion adverse, il faut qu'il fasse un déplacement d'une case en diagonale. Là par exemple, voilà, je peux le manger, comme ça. C'est le seul qui a cette petite exception, hein, parce que si on s'en suivait à la logique de ce que je vous ai dit avant, il devrait manger un pion en, en avant, en faisant un pas en avant. Mais ce n'est pas le cas, c'est un coup en diagonale pour le pion. Et attention, n'importe quelle pièce peut manger n'importe quel pion. Les pions ont tout à fait le droit d'attaquer un fou ou un cavalier ou peu importe, même la dame s'ils le peuvent. C'est pas parce que c'est juste des pions qu'ils n'ont pas le droit ou la capacité d'attaquer des personnages plus forts si je puis dire. Dans ce jeu on peut attaquer n'importe qui à partir du moment que c'est possible de le faire. Et d'ailleurs concernant les pions, ils ont une dernière particularité qui leur est spécifique, c'est que une fois qu'ils arrivent dans les cases du camp adverse donc tout en haut, là il a la capacité de se faire promouvoir, c'est à dire qu'une fois que votre pion et là-haut, il peut se changer en n'importe quelle pièce du jeu. Par exemple, là, je vais décider que mon pion va devenir un fou. Oui, j'aime bien le fou, je ne sais pas pourquoi. Et donc à partir de là, votre pion devient un fou, donc il prend les déplacements et les capacités qu'ont les pièces du fou. Je crois qu'il y a une espèce de technique qui est de monter tous ces pions pour prendre en fait que des dames, comme ça vous pouvez vraiment vous déplacer où vous voulez. Après, est-ce que c'est vraiment utile ou pas Ça va être selon la partie d'échecs que vous êtes en train de faire, puisque... Chaque partie est unique finalement, donc ça peut valoir le coup comme ça ne peut absolument avoir aucun sens et ne pas du tout vous aider. Je crois que je vous ai tout dit sur les déplacements des pions, il me semble, et donc il ne me reste plus qu'à terminer avec euh, bah, l'échec au roi et l'échec émat. Le but du jeu, comme je vous l'ai dit, c'est de mettre en danger le roi de, de, de l'adversaire et en même temps de protéger le vôtre. Ce qu'on appelle un échec au roi, c'est le moment où en fait votre pion roi est en danger. Par exemple, l'équipier va déplacer sa tour juste là, en face de mon roi. Et eh bien, c'est un échec au roi, puisque ça veut dire qu'au prochain tour, il a la capacité bah, de manger mon roi. Là, tout de suite, mon roi, il est exposé en fait à la... au pion adverse. Et je refais cette partie en vocal parce que je trouve que sur la vidéo, je l'ai très mal dit. Mais en gros, une fois que vous êtes en échec au roi, vous êtes obligé de protéger votre roi. Au tour que vous allez jouer Donc ça peut être en déplaçant le roi lui-même hein, d'une case Ça peut être en vous servant d'une de vos pièces Qui va venir s'interposer à, à, à travers l'échec Et donc euh, vous permettre de protéger le roi Ou alors ça peut être en mangeant la pièce qui menace votre roi Si jamais il n'y en a qu'une seule Enfin voilà, vous avez compris l'idée je pense Donc là pour contrer l'échec au roi de la tour bah, Je pourrais euh, reculer en diagonale par exemple puisque la tour ne peut pas aller en diagonale, donc mon roi est protégé de son attaque. Évidemment, si j'avais pu manger la tour qui met mon roi en danger avec un de mes pions, à supposer par exemple que j'ai un fou là-haut, qui a la capacité bah, de venir manger la tour, donc là ça ferait hop, et clairement là, il n'y a plus aucun danger, puisque la tour de l'adversaire, je l'ai dégommée, donc là, mon roi est hyper safe. <rire> donc là, ça a l'air facile, puisque je vous montre avec seulement deux pions, mais évidemment, sur une vraie partie des faits, avec tous les plombs et tous les pions qu'il y a et tous les déplacements possibles. Ça peut être vite très très compliqué et c'est pour ça que je vous dis que moi, c'est un jeu que je galérerai trop parce que déjà, pour remarquer que mon roi est en échec, si l'adversaire me le dit pas lui-même, je pourrais genre louper l'information et du coup faire un coup totalement illégal. Enfin voilà. Parce que oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que selon les parties, il n'y a aucune obligation de dire à voix haute « échec au roi » ou échec et mat à son adversaire et de même pour lui, je crois que ça dépend des règles, des tournois ou fixées. enfin je sais pas trop mais en gros généralement c'est pas une obligation d'annoncer à l'oral alors moi si on me le dit pas franchement je suis pas sûre de le voir hein. et donc comment on gagne une partie d'échec Là vous allez demander puisque le but ce n'est pas de bouffer le roi adverse pour le coup mais de le mettre en échec et bien vous gagnez la partie ou à partir du moment où le roi de votre, de votre adversaire est mis en échec et qu'il n'a plus aucune possibilité de déplacement sans sortir de cet échec, en fait. Je ne sais pas si c'est clair. En gros, c'est comme si dans une bataille, votre roi était encerclé par tous les ennemis adverses et qu'il pouvait absolument pas sortir. Il a juste une pauvre petite épée alors qu'ils ont des boucliers, ils ont des épées, il y a même des cavaliers avec des lances. Enfin voilà, là, votre roi, vous voyez, il est encerclé, il est mort, il n'a plus aucune possibilité de déplacement et il est vulnérable. Il n'a plus aucun déplacement possible, donc il est en échec et mat. En gros, vous devez forcer le roi de l'équipe adverse à se rendre. Si dans n'importe quel déplacement qu'il fait, il se retrouve menacé par une pièce quelconque, c'est fini pour lui. Et c'est comme ça qu'on gagne une partie d'échecs. Et bah du coup, c'est tout. Je pense que je vous ai dit l'essentiel du jeu d'échecs. Je vous ai dit que c'était une version hyper simple, que vous expliquiez vraiment juste les bases et comment on jouait au jeu et quel était son but. Après, si vous voulez en savoir plus sur des techniques pour gagner, sur des coûts qui existent, et etc., alors là, je ne suis plus euh, disponible pour vous. Je ne suis pas connaisseuse sur le sujet, donc je vous invite à, à lire des bouquins sur le sujet ou à aller voir des chaînes YouTube. Peut-être qu'il y a des, des pros d'échecs qui ont des chaînes YouTube, je ne sais pas. Mais voilà, moi, je ne peux plus rien pour vous après ça. Mais j'ai fait cette vidéo déjà pour vous expliquer le jeu parce que je trouve ça passionnant dans le procédé. Franchement, moi j'aimerais bien être une championne d'échecs, j'avoue que je trouverais ça hyper classe. Euh, mais voilà, on n'a qu'une vie, on peut pas tout faire. Et Mais je trouve que ce jeu est vraiment hyper passionnant et je comprends totalement euh, qu'il attire les foules et qu'il puisse passionner des gens. Et l'échec, comme je vous l'ai dit, c'est... Un système de jeu qui est hyper repris dans plein d'œuvres de fiction. Hein. Je vous ai cité Death Note, Promise Neverland. Pour moi, c'est clairement des mangas qui sont des parties d'échecs euh, entre êtres humains. Et évidemment, la série Game of Thrones, non, ça c'est un pur jeu d'échecs, hein, clairement. Il y a plein d'œuvres qui reprennent ce mécanisme. Le jeu d'échecs, c'est un peu une métaphore de la société, finalement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai une BD à vous conseiller qui s'appelle Un Monde en Pièces, qui justement reprend tout à fait ce système. Tout est en noir et blanc comme sur un plateau de jeu d'échecs ou de jeu de dames. Et en fait, les personnages de cette histoire sont des pions, justement, de jeux d'échecs. Et donc, par exemple, évidemment, le roi et la reine représentent le pouvoir, les cavaliers représentent les forces de l'ordre, les pions sont les gens du peuple, enfin bon, vous avez compris le système, quoi. Et c'est tout un regard sur la société, sur les fonctionnements des codes sociaux et sur les problèmes que peuvent engendrer ces fonctionnements. Et donc, notre monde est représenté par ce plateau de jeux d'échecs. Bref, cette série est vraiment super cool. Donc, si vous aimez les thrillers, euh, voilà, un petit peu sociaux et un peu polars... Hein. Un thriller c'est un polar, bon bref, vous avez compris ce que j'ai dit. C'est vraiment super cool et les dessins sont hyper atypiques et c'est magnifique. Et je peux aussi vous conseiller le manga Blitz qui est un manga justement qui parle des échecs. Alors je ne l'ai pas encore lu, je crois que j'avais feuilleté le premier tome mais j'ai pas un grand souvenir. Mais on m'a dit que c'était justement adressé pour, à ceux qui voudraient apprendre le jeu d'échecs ou connaître ses règles. Enfin bref, la vidéo s'arrête ici parce que je suis bientôt à court de batterie, j'espère que ça vous a intéressé quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série, le jeu de la dame, parce que moi, ça a été un coup de cœur genre phénoménal, je pense que c'est ma meilleure série que j'ai regardée cette année, en tout cas ma préférée, celle qui m'a le plus marquée. Allez, je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous, et puis j'espère qu'on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou à commenter si jamais ça vous a plu. Ça aide toujours les créateurs de contenu à se faire voir et se faire bien référencer, et surtout pour les commentaires, ça fait toujours plaisir de discuter avec vous. Allez, ciao